Noël. Bah, qui dit Noël euh, dit cadeau. Alors, moi j'ai pensé euh, à un couvre-zizi ou une écharpe. Et vous, vous en pensez quoi Si vous pouviez m'aider, mettez un petit commentaire, ça m'aidera. Merci.